Léo, oui. ton copain Michel Onfray, c'est une, une petite balance. Le bien-aimé, ben... C'est une, une petite seule. Alors, Michel Onfray. Alors, pourquoi on parle de Michel Onfray aujourd'hui Car Michel Onfray euh, s'est fendu d'un communiqué de presse mmh. très acerbe à l'encontre de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qu'il appelle même une secte. Donc, comme je suis l'auteur de deux vidéos assez vues et assez consultées, 150 000 vues en combiné... Sur le, au sujet de, de, de l'UPR, on m'a demandé, mais finalement, euh, on ferait-il eu raison, est-ce de la récupération, pourquoi s'est-il énervé comme ça Alors, euh, j'ai décidé de vous donner aujourd'hui mon avis parfaitement euh, subjectif, finalement, sur le sujet. Enfin, argumenté comme d'hab, mais après tout, ça n'est que mon avis. Vous aurez le loisir d'en débattre en commentaire. Alors Léo, vas-y, résume-nous un petit peu les événements. Les événements, bah, événements c'est que... Euh... Michel Onfray, mettant fin à son université populaire de Caen, a décidé d'en faire une université populaire nomade. Il l'a lancée à Bordeaux, chez son ami Denis Mola dans, dans sa librairie. Et donc il a donné une conférence. Euh, dans cette conférence, il a parlé de son ancienne expérience euh, sur cette université populaire bah, euh, conférence, de Caen. On reviendra sur le thème de conférence, parce que ça n'est pas étranger à mon analyse. Pour moi, c'était moins une conférence qu'une rencontre avec le public et une mise au point sur son actualité récente. Mais vous allez voir l'intérêt de cette remarque dans, dans quelques instants. Donc, il parle de ce qui était avant, il parle de ce qui va advenir avec cette nouvelle université populaire un peu nomade. Et, euh, alors, entre autres choses, il parle de, de... Alors, non, pardon, c'est à la fin de, de cette conférence, il y a des questions-réponses et... Un des membres du public le questionne encore une fois, parce que c'était déjà arrivé par le passé, sur son avis euh, sur l'UPR. Et il dit, euh, oui, alors j'ai commencé à regarder euh, l'UPR, j'ai regardé une vidéo avec euh, Polony et Aslino, ça m'a beaucoup plu et j'ai été totalement en accord avec euh, la critique de l'État maastrichien, de la toute-puissance euh, européenne que euh, Aslino formule. Et euh, voilà, il était en, totalement en accord avec ça. Et donc, euh, ensuite, l'UPR s'est un petit peu jeté sur cette euh, remarque. C'est plus qu'une remarque d'ailleurs, c'est vraiment une, une intervention. Un verbatim, comme diraient les journalistes. Exactement, l'UPR s'est jeté sur, ce, sur cette verbatim. Et à partir de là, ils ont titré « On ferait soutien l'UPR ». Et en réponse à ça... Euh, on ferait sort une vidéo disant « non, je ne soutiens… » Un communiqué de presse. Un communiqué de presse et une donc vidéo. Un, com un, un communiqué de presse, la... c'est destiné à être repris par la presse. C'est quand on veut qu'un qu propos, est... on lui donne plus d'ampleur, plus oui, d'influence. Un caractère officiel. Plus d'influence. Euh, donc, il fait un communiqué de presse en disant, euh, en gros, vous, on mettra les liens, hein, vous irez lire évidemment, euh, « bien que je sois d'accord avec la critique » de Asselineau sur l'état maastrichien, sur le fonctionnement de Bruxelles. Je ne soutiens pas officiellement l'UPR, je ne le ferai jamais, et Asselineau n'est pas quelqu'un de très recommandable. recommandable, et il est qualifié un certain nombre oui, de alors termes. C'est un peu un euphémisme là, que nous fait Léo, en fait Léo est très... Euh, on ferait au fil, fil <rire> c'est un fervent, c'est un groupie, c'est un fanboy. C'est un, quasiment un troll de la secte Michel Onfray, donc là il le fait mise. En réalité, moi je ne suis ni pour ni contre Michel Onfray, pour moi c'est un personnage du, du, du PAF et du monde intellectuel français comme un autre. Euh, en réalité, il a été beaucoup plus dépressif que ça envers Asselineau, qu'il a qualifié de complotiste, qu'il a qualifié d'extrême droite et dont il a qualifié les, les, les fervents, enfin les, les, les admirateurs, les fervents, les membres, les adhérents et non adhérents, de sectaires. Voilà, c'est mmh. ça la réalité. Mais, es tu es d'accord Oui, oui, oui. Bon. c'est objectif. Alors, qu'est-ce que, qu que j'en pense pour connaître mon, mon rapport à l'UPR, partie que j'ai tenté bénévolement d'aider mais qui apparemment s'est bien passée de, de, de mon aide, je vous renvoie à mes deux vidéos sur le sujet, encore une fois, lien ci-dessous, elles sont assez longues mais construites et référencées et argumentées avec des, des, des séquences et, et des sous-titres, euh, vous, vous en aurez pour, pour votre argent. Alors, ce que, je, ce que je pense de ce retournement de, de veste, euh, je pense qu'il est assez pathétique mais je vais tenter non pas de le justifier mais d'expliquer d'en expliquer la séquence, pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant Alors, Il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est euh, pardon, est un gauchiste, contrarié certes, et dont la boussole, dont le polygone de sustentation a tendance à se déplacer progressivement vers la droite avec les années, hein, vous savez comme dit le proverbe, si t'es de gauche à 20 ans, enfin si t'es pas de gauche à 20 ans, c'est pas normal, mais si t'es encore de gauche à 50-60 ans, c'est qu'il y a eu un problème dans ta vie. Et donc Onfray, par, ce, ce, par cette loi naturelle, hein, c'est un petit peu comme le, le, le, le, le déplacement du barycentre vers la droite, c'est un petit peu comme le principe de la thermodynamique, hein, on ne peut pas y échapper, euh, sauf si on, on est complètement con. Et donc, par ce transfert naturel, ce transfert naturel, euh, ce transfert naturel en fait, est en train de s'opérer chez Onfray à la lumière de mésaventures récentes dont il fait part dans la même vidéo qu'on ne cite pas. Cette conférence à la librairie Mola dure 2 heures, je crois même qu'elle dure 2 heures 12 ou 2 heures 13 de mémoire. Toute la première moitié est consacrée à la vengeance, à l'aigreur, à la, à la rancœur, au pessimisme, à la déception de son aventure de 10 ans à l'Université populaire de Caen. Projet donc évidemment euh, euh, non lucratif, bienveillant et collaboratif, mobilisant plusieurs dizaines de personnes, visant à diffuser une information philosophique de qualité auprès du plus grand nombre. Mmh. Et dont il nous dit encore une fois, allez voir, c'est lié, ne dites pas eh, c'est trop long, il fait des, il fait des circonvolutions, on ne comprend rien. Non, c'est lié. L'aigreur et la rancœur d'Onfray à l'égard de l'UPR est liée à son aigreur et à sa rancœur à l'égard des gens qui l'ont déçu dans ce projet collaboratif intitulé l'Université populaire, en prennent pour leur grade dans cette conférence à la librairie Mola tous les loueurs de salles, tous les élus locaux, j'évince volontairement l'aspect euh, sommet de la pyramide. Ma... Alors il dit que son éviction de France Culture a été, le... a été ourdi par Macron, à la limite, laissons ça de côté, C'est pas forcément très intéressant. Ce, que, ce, que, ce, ce qui est intéressant, c'est son rapport à la collaboration avec ses proches. Il, il, donc, il dénonce et il défonce les élus locaux, les loueurs de salles, les différents maires de Caen, les attachés ministériels à la culture, et il défonce et dénonce ses propres collaborateurs au sein de l'université populaire de Caen donc les gens qu'il a contribué j'imagine à choisir à... Enfin, bah, j'imagine si oui, c'est oui. si c'est son œuvre, si c'est son projet j'imagine que ce sont des gens sur lesquels il a eu un droit de veto mm -hmm. hein, il a eu le, le lavé césar là, le oui, droit oui. de mettre le pouce vers le haut ou vers le bas il en des pouces vers le haut ah c'est pour ça que Léo est indispensable dans les podcasts <rire> ah oui alors mettez les pouces évidemment abonnez-vous à la chaîne si mes, euh, mes analyses vous intéressent et attendez la fin de la vidéo parce que vous allez voir que il euh, a une surprise et vous allez pouvoir comme Michel Onfray, je vais vous donner les moyens et les outils de mieux comprendre les gens qui vous entourent pour en être moins déçus et moins blasés. Donc, cet homme de 60 ans, philosophe, c'est-à-dire amoureux des sagesses et, et connaisseur des idées, connaissait si mal les gens de par son, son, son, son, son gauchisme ou son gauchisme échevelé, qu'il a mis 60 balais à découvrir que les gens ne sont pas euh, forcément par défaut bienveillants et, et collaboratifs, et qu'ils sont en réalité euh, euh, méthodiques, besogneux et individualistes, d'où la sociologie que j'ai étudiée qui s'appelle l'individualisme méthodologique, qu'ils sont, euh, comme dirait Nietzsche, si, je, je te parle à toi Michel, puisqu'apparemment tu as lu Nietzsche et tu l'as compris, ils sont cyniquement tragiques, euh, je te renvoie à cet, insta, à cet égard au passage sur le pessimisme de la force, le, le, le fait que tes collègues aient, aient manifesté une grande indifférence et un grand désintérêt à ton départ, à tes, à tes difficultés, à tes vicissitudes, à tes antagonismes, à, à ta maladie, à ton AVC, et qu'en réalité tu, tu le dis, encore une fois, je renvoie à la conférence, il dit euh, « quand j'ai été évincé, quand on a voulu mon départ, etc., aucun de mes 20 collaborateurs, ou presque, ne m'a appelé. Aucun ne s'est soucié de ce que ce projet allait devenir. Tout le monde a gardé sa gamelle. Mm. Mais ça, tu ne le découvres pas à 60 ans. Mm. Sauf à, à, à, à, à avoir gardé, à avoir grandi, cette espèce d'idéal de vertu gauchisant qu'on va maintenant définir. C'est quoi la différence entre la gauche et la droite, du point de vue, non pas de, de l'économie ou du métapolitique, mais du point de vue du rapport humain et de gauche, quelqu'un qui adhère au moins partiellement à l'idéal de gauche. Vous allez dire que c'est une tautologie, ça n'en ne, est pas une, attendez quelques secondes. Et de droite, quelqu'un qui adhère partiellement ou entièrement à l'idéal de droite. D'où l'idée, comme d'habitude, comme je le fais d'habitude avec les, les, les idéaux purs H et F, H, l'homme pur, F, F pur, d'où l'idée de se demander donc, qu'est-ce que la gauche idéale l'extrême gauche, l'essence de la gauche, l'autre parfum de la gauche, le, le stéréotype, l'archétype, le centre prototypique de la gauche et de la droite. Personne ne sera 100% de l'un ou de l'autre, mais encore une fois, les gens de sensibilité de gauche auront en partie cet ADN, les gens de sensibilité de droite auront en partie cet ADN. En réalité, ça part d'un point commun. L'ADN d'extrême gauche et l'ADN d'extrême droite ont comme point commun la défiance par rapport au pouvoir oligarchique. D'où l'idée et le projet politique, quasi messianiste, qu'un jour ils se recoupent et ils se rejoignent. L'union des luttes, l'union sacrée l des, luttes, des, extrêmes. des extrêmes contre le pouvoir qui les domine et le fameux triangle symbolique, avec le petit nenoy en haut. Euh, en réalité, qu'est-ce qui les en empêche c'est que derrière ce point de rassemblement et de convergence, il y a un point de divergence qui est sacré, qui est, qui est, qui est fondamental et qui est structurant. C'est que certes, l'extrême gauche et l'extrême droite sont défiants par rapport au pouvoir en place, mais alors que la droite est également défiante par rapport à son voisin, le type de droite croit fermement que le succès de ces différents projets euh, est déterminé par... Son investissement, son intelligence, son courage, son capital et son énergie. Mm. Et que ceux des autres, il est au mieux secondaire, au pire antagoniste. Mm. Le type de gauche croit que le succès de son entreprise, individuelle ou, ou, ou de groupe, passera par justement la cohésion, la communauté. la communauté, la bienveillance, la, la, non, solidarité. la solidarité de l'autre. Et cela, c'est ce qui les différencie derrière leur convergence qui, qui ne reste qu'hypothétique. Donc, Onfray est un soixantenaire, donc un 68 art, déçu, meurtri, aigri et blessé d'avoir vu son idéal de solidarité et de bienveillance battu en brèche par la réalité des faits et de gens maintenant qu'il dénonce avec acrimonie et avec rancœur. Il en a contre tous ses collaborateurs, il en a contre ses loueurs de salles, il en a contre ses les euh, élus, locaux. Les élus locaux, il en a contre tout le monde. Bon. Mm. Donc en réalité, on a une espèce de crise post-adolescente de quelqu'un qui a longtemps vécu avec une machine à penser, avec un modèle idéalisé que la réalité bat en brèche. Et comme dit Gustave Thibon, que je suis en train de lire en ce moment, dans euh, le, cette... Euh, j'ai encore oublié le titre Cette lumière qui nous manque » ou quelque chose comme ça. Quand Puisse a toujours raison, c'est que c'est l'idéal qui a tort. Et Michel, Michel qu'on aime bien à priori, il enfin fait surtout Léo, est au centre de ce, de ce moment de tourmente, confronté à sa première grosse gifle de réalisme. On sait qu'il en a connu une, hélas euh, condoléances à, je crois, son, son, son ex-épouse, qui, qui, qui a eu un grave euh, accident ou AVC, je ne sais plus. Donc, il a eu des épreuves à surmonter dans son univers personnel, mmh. mais à titre professionnel et communautaire et collaboratif, il découvre à 60 ans que les gens ne lui veulent pas du bien et que les gens œuvrent méthodiquement et pragmatiquement à leur intérêt propre avant l'intérêt de la communauté. Donc, il s'est pris sa gifle de réalisme gauchiste à, à 60 ans. Et il s'est pris le, le, le tsunami, l'ouragan du réel, qui a toujours raison et qui vient balayer, lui rappeler que son idéal a tort. Donc comme un ado en phase de non, comme un ado en phase de rejet global de, de tout, eh bien son discernement est altéré, un petit peu comme l'ado va envoyer se faire foutre euh, même son tonton qui trouvait cool 5 ans avant, ou même euh, euh, des gens qui a priori lui veulent du bien, Michel. En qualifiant, ou plutôt en disqualifiant Aslino comme tu l'as fait, non seulement tu perds en crédibilité, car il t'en restait, mais surtout ton, ton discerne, tu, tu, tu fais preuve d'un discernement très perfectible. Aslino est certes imparfait, on peut, peut s'engosser, on peut le moquer sur sa, sur sa raideur quasi euh, golo tiré cadavérique, on peut lui nier des qualités managériales comme je l'ai fait, je pense que c'est un très mauvais chef de partie, euh, et, et, et qu'un qu homme d'État est d'abord et avant tout un chef de parti donc je pense que cette, cette qualité ou absence de qualité sera un frein à, à toute hypothétique ascension au pouvoir, néanmoins tu ne peux pas, c'est indémontrable qu'Acelino serait d'extrême droite, complotiste ou que c'est qu'est-ce qu'il a dit encore antisémite. ou sectaire ou antisémite, ça c'est indémontrable car simplement c'est faux voilà ce que je pense de Michel et pour conclure, j'ai envie de te dire, Michel, écoute, tu as un bagage universitaire et théorique indiscutable, et, et sans doute supérieur au mien sur le plan des idées, car tu es philosophe. Par contre, moi, j'ai un truc que tu n'as pas, c'est que je comprends les gens. Comprenant les gens et leur médiocrité intrinsèque, comprenant le pessimisme de la force, comprenant leur cynisme tragique, leur individualisme forcené, J'en suis beaucoup moins... Dé... J'en suis un peu déçu. Un petit peu déçu, parfois. Mais je ne vais pas découvrir à 60 ans, si tu veux, que mes collègues vont d'abord privilégier leur peau à la mienne. Donc, pour t'aider, Michel, à comprendre les gens et pour vous aider également à ne pas subir les affres du, du, du, du gauchisme des idées effrénées et à ne pas souffrir comme lui euh, jusqu'à si longtemps, j'ai envie de vous proposer un, un coupon. coupon. Le coupon Michel Onfray valable jusqu'à ce dimanche tout attaché, dit Michel on ferait tout attaché en minuscule ce dimanche minuit sur mon séminaire mes séminaires comprendre les gens, j'en ai deux mes séminaires comprendre les gens 1 et 2 vous donneront les clés de lecture que ne vous donne pas la philosophie que ne vous donne pas le monde des idées que ne vous donne pas le monde des médias et que, la, et que le réel que l'entreprise, que le, le, le projet vous apprend mais sur des durées très très longues Comprendre les gens, Léo, ça se trouve sur... mat-consulting.fr mat -consulting mat Vous tapez, vous faites comme si vous mettiez des produits dans votre panier et à la fin, juste avant de mettre la CB, tapez Michel Onfray et vous aurez donc 30% de réduction plus Nono. Hein? Nono, c'est euh, notre, notre petit robot, notre algorithme de remise groupée. Plus vous remplissez votre panier, plus la remise est importante. 30% en plus de Nono sur Comprendre les gens. Car euh, on ne veut pas, on veut pas finir comme Michel en fait. Voilà. Il a l'air un peu aigri là, il a l'air un peu tristouille. On lui souhaite le meilleur. Euh... Ouais, bah Michel, courage, mais euh, comprends les gens quoi, tu vois Comme dit ton copain Nietzsche, un misanthrope est quelqu'un qui fait une indigestion d'huîtres. Mais qui l'a poussé à la base à aimer les huîtres et qui l'a poussé à sanguin frais voilà. On va vous laisser là-dessus. Hein et vous nous direz ce que vous en pensez de ce combat UPR Onfray dans les commentaires. On va leur mettre un sondage là dans le coin de l'écran. Euh, euh, qui a raison UPR Onfray hein, il, il, il joue là et puis. Euh, on... Ou la réponse D. Voilà. Ou la réponse D. Et en parlant de ce frais évidemment, nous avons quitté la table depuis 30 minutes. Donc Léo a déjà faim. <rire> voilà. Allez, à tantôt.